If you go to a fortune teller, une voyante, you're sure to be told that there's a handsome boy, un beau garçon, or a beautiful girl, une belle fille, in your future. I don't see anybody in a crystal ball, you might say. Je ne vois personne. Dans la boule de cristal. Ah, you're going to meet her? La voyante will reply. Vous allez la rencontrer. When am I going to meet her? Quand est-ce que je vais la rencontrer? Everything's confused. Tout est brouillé. You'll be told by la voyante. Now I don't see anything. Maintenant, je ne vois rien. Bon garçon, pardon. Asseyez-vous, beau garçon. Qui moi Oui, parce que vous êtes beau, mais asseyez-vous. <rire> beau garçon. <rire> Abracadabra! Oh, je vois une belle fille. Où où je vois personne où est la belle fille Ah, oh, ce qu'elle est belle. Qui mais la fille, elle est belle. Mais où? Où? Où est la belle fille? Je ne vois rien. Mais je la vois dans ma boule de cristal. Dans la boule de cristal? Où? Vous allez la rencontrer bientôt. Oh, je vais la rencontrer bientôt. Oui. Quand, quand est-ce que je vais la rencontrer? Oh, tout est brouillé. Je ne vois rien. Tout est brouillé? Oui, beau garçon, je ne vois rien. Non oh. non non non non non non. Donner de l'argent à ma boule. Donnez de l'argent? Ah, de l'argent. Je ne vois personne. I don't see anybody. Vous allez la rencontrer. You're going to meet her. Tout est brouillé. Everything's confused. Je ne vois rien. I don't see anything. Everything's clear now. La voyante will say as soon as you give her some money. Tout est clair, maintenant. You're going on a journey. Vous allez faire un voyage. Si elle se might encore, vous pouvez l'aider avec des lunettes, des lunettes, ou un télescope. Vous pouvez lui demander What do you see? Qu'est-ce que vous voyez? Ah, oh, maintenant, tout est clair, maintenant. Tout est clair. Mm, je ne vois rien. Abracadabra. Je vois un voyage. Voyage Avec la belle-fille Oui, vous allez faire un voyage. Je vais faire un voyage. Oui. Où Où est-ce que je vais faire un voyage Vous allez faire un très, très long voyage. Oui, mais où oh, Mais qu'est-ce que je vois dans la boule Oui, qu'est-ce que vous voyez dans la boule Rien. Tout est brouillé, je ne vois plus rien maintenant. Des lunettes? Oh non, non, non! Ah. Un télescope? Mais non! Ah. De l'argent. Il Faut encore donner de l'argent à la boule. Tout est clair. Everything's clear. Vous allez faire un voyage. You're going on a journey. Des lunettes, glasses. Qu'est-ce que vous voyez? What do you see? You're going to be rich. Vous allez être rich. You're certain to be told that. When am I going to be rich? Quand est-ce que je vais être rich? There'll be no definite answer, but naturally you'll have lots of money. Beaucoup d'argent. If you don't mind when the crystal ball inevitably becomes confused again, say, it doesn't matter, ça ne fait rien. Et maintenant, tout est clair? Ah oui, maintenant, tout est clair. Qu'est-ce que vous voyez? Abracadabra! Je vois un beau garçon très riche. C'est qui? Mais c'est vous! C'est moi! Vous allez être très, très riche. Je vais être riche. Oh! Quand est-ce que je vais être riche? Oh, je vois beaucoup, beaucoup d'argent. Mmh. Beaucoup d'argent? Oh. Quand, quand est-ce que je vais avoir beaucoup d'argent? Oh, maintenant, je ne vois rien. Tout C est, est brouillé. Ça ne fait rien. Comment ça, ça ne fait rien? Ça ne fait rien. Je sais quand je vais avoir beaucoup d'argent. Quand? Tout de suite. <laughs> Vous allez être riche? You're going to be rich. Quand est-ce que je vais être riche? When am I going to be rich? Beaucoup d'argent. Lots of money. Ça ne fait rien. It doesn't matter. Now, here's the complete sketch again. Beau garçon, pardon. Asseyez-vous, beau garçon. Qui moi Oui, parce hein, que vous êtes beau, mais asseyez-vous. Oh, beau garçon. <rire> Abracadabra! Oh, je vois une belle fille.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 Quand est-ce que je vais la rencontrer? Oh, tout est brouillé. Je ne vois rien. Tout est brouillé? Oui, beau garçon, je ne vois rien. Oh. Non, non, non, non, non, non, non. Donnez de l'argent à ma boule. Donnez de l'argent. Ah, de l'argent. Ah, oh, maintenant, tout est clair, maintenant. Tout est clair.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 Ha ha ha